Pouvoir passer au deuxième orateur. Donc, euh, j'introduis le, le docteur Muriel Salva, qui, va, qui est cardiologue au CHU de Grenoble, qui va nous parler de la place de la doxycycline dans le cadre des amyloses AL cardiaques. C'est à vous. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran C'est bon Oui. Ouais. Très bien. Donc, je vais vous présenter un article qui a été publié en janvier 2022 dans Circulation. C'est une équipe chinoise sur l'intérêt de la doxycycline dans le traitement des amyloses cardiaques à elle. Donc, ce qu'on sait actuellement, le rationnel, c'est qu'on a quand même amélioré le pronostic de de ces amyloselles avec atteinte cardiaque, euh, grâce notamment au daratumumab, en plus de la thérapie conventionnelle avec des réponses d'organes et puis une réponse hématologique qui s'améliore. Euh, Néanmoins, toutes les stratégies actuelles qu'on a mises en place, elles ciblent euh, le, de stopper la production de chaînes euh, légères et du coup d'aller stopper la, le dépôt de ces chaînes légères en, en myofibrille. Néanmoins, maintenant que ces patients euh, vont mieux, entre guillemets, on a le risque résiduel qui est lié au dépôt amyloïde déjà fixé, déjà déposé dans le myocarde. Euh, et donc, qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? Et, et l'équipe s'est interrogée avec l'intérêt de ce vieil antibiotique qui est la doxycycline. À partir de données, Donc, euh, il, y avait, il y a un modèle transgénique de souris qui montrait que dans ce modèle-là, la doxycycline pouvait euh, contrecarrer la toxicité des myofibrilles et même augmenter la clairance des dépôts de ces myofibrilles. Et puis ensuite, il y a, ça, ça a été publié en 2014, et puis après, il y a une cohorte londonienne en 2017, qui a, été, qui a montré, enfin, c'était une cohorte euh, rétrospective avec un appariement qui était discutable, notamment au niveau des prises en charge en termes de chimiothérapie, euh, qui montrait que la réponse hématologique euh, chez des patients qui avaient une amylose AL avec atteinte cardiaque et cardiaque pouvait être intéressante. Donc, ils sont partis de ce rationnel-là. Donc le but c'est de démontrer que la, la doxycycline, en combinaison avec un traitement classique euh, bortésomide, cyclophosphamide et dexamétasone, est supérieure au traitement euh, seul. Euh, il y avait pas en, cette étude, elle a été.. Euh, les patients étaient inclus en 2018, il n'y avait pas encore, en tout cas ils n'avaient pas de, accès au daratum Donc la méthodologie, c'est une étude multicentrique, c'est une étude en ouvert, euh, randomisée, contrôlée. Euh, les patients inclus, c'est des patients qui étaient en stade 2 à 3 euh, de, avec une amylose AL avec atteinte cardiaque. Euh, L'intervention, c'était de la doxycycline, donc 100 mg deux fois par jour tout au long des neuf cycles du traitement de chimiothérapie. Et euh, le critère principal, on, va en, on en reparlera, c'était la survie euh, libre de toute progression. Alors, en fait, c'est le entre la randomisation et puis un des premiers événements qui pouvait être soit le décès, soit la progression hématologique, soit une progression au niveau des organes, cœur, foie et rein. Les critères secondaires, il y en a un certain nombre auxquels on reviendra, ils ont fait un espèce de focus sur l'effet de la doxycycline sur le cœur, en parlant de la survie sans progression au niveau cardiaque, c'était une, une, une analyse exploratoire. Et là aussi, c'était le temps entre la randomisation et euh, le décès ou une progression cardiaque. Alors, sur le flowchart, au départ, il y a 156 patients qui ont été screenés, 140 patients randomisés, 70, euh, 70 pardon, étaient dans le groupe contrôle, 70 étaient assignés au groupe Doxycycline. Vous voyez que le nombre de personnes, de patients qui ont arrêté le traitement, quelle que soit la raison, pour, soit pour décès, soit pour progression, soit autre, il est comparable dans l'un deux groupes, 36 dans le groupe contrôle, 34 dans le groupe euh, doxycycline, euh, et euh, à la fin, 34 seulement des, enfin la moitié des patients ont un traitement euh, complet dans le groupe euh, contrôle, et 36 patients ont un traitement complet dans le groupe doxycycline. Alors, la population, euh, c'est un âge médian de 60 ans euh, et de, principalement des hommes. 100% avaient une atteinte cardiaque, ça faisait partie des critères d'inclusion. Euh, vous voyez que c'est des patients graves avec euh, des, stades 2, euh, des stades 3A et B de la Mayo Clinique qui sont euh, environ 50%, euh, 35% en classe 3 et puis des critères à côté euh, biologiques assez classiques. Donc sur cette population, euh, sur ce petit effectif, hein, on est bien d'accord. Euh, le critère principal qui était la survie sans progression euh, soit hémato, soit d'une atteinte cardiaque, il n'y a pas de différence en deux, entre les deux groupes. Le suivi les de 24 mois. Hein. Et quand on va s'intéresser à la survie totale indépendamment de savoir s'il y a une progression ou pas, là non plus, c'est un critère secondaire. Il n'y a pas de différence. Et quand on s'intéresse à la survie sans progression au niveau cardiaque, là non plus, il n'y a pas de différence. Quand on va dans les autres critères secondaires, alors ils ont fait en premier donc la réponse hématologique. Je vous rappelle que la doxycycline, elle n'a pas d'action sur la réponse hémato et on ne voit pas de différence, mais c'est assez logique du fait qu'elle a plutôt une, une action sur la réponse, enfin sur les sur les myofibrilles incluses, enfin, qui sont déposées dans le myocarde. Donc là, il n'y a absolument pas de différence. Et par contre, sur la réponse cardiaque, la réponse rénale ou la réponse hépatique, euh, à 6 mois et à 12 mois, là aussi, que ce soit groupe contrôle ou groupe d'oxycycline, on a à peu près les mêmes taux de réponse. Il n'y a absolument pas de, de différence sur les critères secondaires non plus. Donc les limitations de cette étude, ben, bien entendu, c'est euh, la taille de, de, de, des groupes, hein, puisqu'on part de 70 patients, on arrive à 35 patients, mais bon, c'est quand même une maladie rare et voilà. Euh, c'est que ça soit fait en ouvert, c'est un groupe en ouvert aussi bien pour les patients que pour les soignants. Euh, on peut discuter, euh, en tout cas dans l'article, il discutait le critère principal, savoir euh, à l'époque quand l'étude avait été designée, euh, le, on était beaucoup sur de la survie sans maladie, euh, sans progression, alors que maintenant, on serait plutôt sur de la survie totale ou une, une, euh, s'intéresser uniquement à la réponse cardiaque et on peut aussi discuter la, la la réponse cardiaque, c'est vrai que nous, dans la pratique courante, on fait le NT pro BNP, c'est ce qu'on fait actuellement. L'équipe euh, qui a écrit cet article euh, discutait peut-être d'évaluer les choses en IRM. Alors, j'aurais bien aimé avoir un commentaire euh, d'Olivier euh, là-dessus. Et puis, euh, les, la dernière limitation, c'est la durée du suivi, euh, notamment quand on veut avoir une réponse d'organe qui n'est que de 2 ans, et la, enfin de 24 mois et qui, du coup, euh, est peut-être un peu court par rapport euh, à la réponse hématologique qui peut être plus rapide. Donc, en conclusion, dans cette euh, étude euh, qui est euh, multicentrique, donc il n'y a pas de différence que euh, pour les patients qui sont sous cyclophosphamide, d'hexaméthazode et bortésomide, qu'il soit sous doxycycline ou pas, en termes de survie, en termes de survie sans progression, il n'y a pas de différence sur le taux de réponse hématologique, pas de différence sur, dans les critères secondaires sur les réponses d'organes. Euh, ce qui ressort, euh, mais qui n'est pas statistiquement significatif, c'est qu'il y a un peu plus de nausées vomissements quand vomissements dans le groupe doxycycline. Actuellement, il y a une autre étude qui est en cours, et il y a notamment un centre français, à Limoges, qui fait partie de cette, de cette étude sur, euh, à nouveau, la doxycycline dans l'amylose AL. Est-ce qu'ils auront les mêmes choses, les mêmes résultats ou pas, ça, on ne sait pas. Et puis, là, il y a le développement d'agents, euh, et ça, je pense que ça aussi, c'est intéressant d'aller voir, c'est le développement de ces nouvelles molécules qui vont aller inhiber la formation des, des fibrilles amyloïdes Voir qui vont euh, améliorer la, la clairance de ces de agrégats. Donc, euh, avec le birtamimab, il y a une étude qui est sortie là, récemment qui est négative pour euh, les amyloses AL avec atteinte cardiaque récente. Donc, il se pose la question. Il y a une autre étude qui est en cours pour des atteintes cardiaques encore plus importantes. Et puis, avec ce, cet autre anticorps, euh, là aussi, c'est encore en, en étude. Ce sera peut-être plutôt vers ces, ce type de, mo de molécules qu'on pourra. Euh, qui pourront nous aider parce que maintenant qu'on a des résultats au niveau hématologique euh, euh, qui sont parfois encourageants, on, retrouve, on reste avec des patients qui ont toujours euh, ces gros cœurs, ces hypertrophies et je pense qu'il y, y a un intérêt à aller plus loin. Voilà, je vous remercie. Bonjour, une question pour commencer concernant ces papiers. En fait, c'est un peu la durée de traitement par l'oxycycline. Normalement, pour vous que l'effet, ce n'est pas sur la plasma cellule, mais c'est vraiment sur les, sur les, les fibrilles d'amyloïdes. Globalement, je pense que la durée de traitement, pour vous, que c'était la même de la chimio et de quelques mois. Est-ce qu'un problème de l'étude pourrait être aussi que ces traitements n'étaient pas assez longs pour permettre de, de, de revenir en, en arrière, en fait? Alors, dans l'étude, euh, moi, je pense qu'ils ont, ils ont pris des patients très, très graves, surtout avec 50 de patients en stade 3. Euh, dans l'étude, le suivi était plutôt bien. Les patients sous doxycycline, euh, ils ont pu faire leurs neuf, leur, leur neuf cycles de chimio euh, comme c'était prévu, alors que du côté euh, groupe contrôle, ils étaient à 7 cycles et demi. La, la durée du traitement sous, sous chimiothérapie était correcte. Non, mais c'est pas par rapport à la chimiothérapie, c'est plutôt par rapport à la durée de traitement par d'oxycycline. Ah oui, oui, oui, par ah, Ça ne saurait plus être plus long par exemple. Oui, oui. Ça, Parce que voilà, ça... c'est un peu ça la question. Ça me paraît un peu court pour vous qu'on cible en effet sur les dépôts d'amyloïdes plutôt que sur la plasma quoi. Donc, ça... Oui, oui. faut s'attendre un peu plus, plus sur, sur un traitement ouais. chronique, quoi. Oui, oui, je pense que c'est ben, ce que j'ai dit dans la durée du suivi. Elle, elle est probablement trop courte pour avoir quelque chose sur la réponse d'organe. En fait, on est habitué en hémato à, avoir... à regarder la réponse assez rapide au niveau hématologique, mais la réponse d'organe, elle est plus lente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord, bon, c'est essentiellement ça. en fait. Sinon, je ne sais pas si sur les plans d'imagerie, on aurait pu avoir plus, s'il y a des méthodes un peu plus… Spécifique, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Olivier. Eux, ils ont, en fait, ils ont évalué plutôt de la tamponine, il y a une ouais. évaluation de la FPVG quand même, c'est un paramètre assez macroscopique. Je ne sais pas s'il y a une IRM ou avec les strains, on aurait pu avoir mieux chez certains ouais. patients. L'idéal, il me semble, ce serait quand même une IRM avec un T1 mapping pour quantifier le volume extracellulaire. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus robuste pour faire un suivi. Sachant que, bon, le, je ne suis pas sûr qu'on obtienne une régression, en fait. Mais par contre, une absence de progression, ouais. moi, Je pense qu'on va, va évoluer vers ça pour évaluer l'effet les de, de ce type de molécule. Enfin, parce que le nt -pro BNP en plus, c'est des patients qui ont souvent une fonction rénale altérée, associée, etc. Ça, ça mixe trop de choses. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'actuellement, là, ce qui est a de plus robuste, c'est, selon moi, c'est l'IRM avec mapping. Et le T2 ne serait pas plus intéressant pour la, la toxicité, peut-être ou... Oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Après, euh, ouais, le, le T2, j'ai du, euh, du mal avec, euh, c'est quand même très bruité, je trouve, comme séquence. Et du coup, sur du suivi, je ne sais pas. Mais c'est une bonne réflexion, hein, parce que véritablement, à la phase aiguë, on a une toxicité de la, de la fibre, et du coup, euh, effectivement, il y a une part d'œdème. Donc, euh, c'est une très bonne réflexion. À mon avis, le, le, les deux sont intéressants. Oui, c'est vrai, vraisemblablement, dépendre des patients un peu moins malades, ça pourrait être utile, effectivement, pour voir si on gagne quelque chose sur le temps des organes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, de côté, euh, non, il n'y a pas de questions particulières. Donc, euh, je ne sais pas, parmi les modérateurs, les autres modérateurs, hein, est-ce qu'il y a des questions ou des précis à demander à Murel? Non, en fait, c'est un étude négative. Donc, euh, globalement, décevant, hein, ça se voit qu'il y a encore des choses à faire là-dessus. Euh, on a vu les limitations. Je pense qu'avec ça, on puisse remercier tous les modérateurs et tous les orateurs pour ces, ces belles présentations d'aujourd'hui hein, qui nous montrent la difficulté du sujet. Euh, je vous propose aussi de remarquer que dans deux semaines, il y aura une autre bibliose, toujours à 13h30, ce sera le 24 mars 2022, pour que tout le monde est invité hein, pour encore euh, rentrer dans le monde de l'amylose cardiaque et dans toutes ces variantes. Bon, merci à tous. Merci Et à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.